Euh, cher Jean-Jacques, c'est ton premier Olympia, c'est le 6 juin, je crois. Bah écoute, l'Olympia, je peux te dire... <rire> bah, il était temps, mon vieux <rire> Non, parce que l'Olympia, c'est une salle qui... Quand on aime bien le, le, le spectacle, le musical, la chanson, tout, c'est... Alors, mon conseil... Ah mais je me... ça, ça m'intimide, vraiment. Déjà, arrive tôt pour en profiter. Hein, arrive pas à 19h pour jouer à 20h30, ça serait, ça serait con ça, tu peux te promener un petit peu dans les loges. C'est bête, ça a été cassé, ça a été reconstruit à un autre endroit, mais ça fait toujours vachement d'effet donc... Euh... N'écoute pas ce que te dit Bruno Cocatrix avant de monter sur scène. D'une part, parce qu'il est décédé, et ensuite parce que tu n'as besoin de recevoir des conseils de personne. Donc à un moment, tu vas avoir sûrement très peur, et puis après, tu vas être très content, donc... Euh... Serre bien fort la main de ton metteur en scène, chéri François Rollin. Et nous, on sera hyper contents d'être là, surtout. Amuse-moi, parce que moi, je serai dans la salle. Tu seras là Ouais, je crois. Ah ouais, j'ai noté. Vincent aussi. On s'est dit qu'on y allait ensemble. Euh, j'y vais avec Vincent Delherme. Oui, tu étais au Folie Berger le 6 juin. Putain, t'as Et... raison. <rire> Attends, regarde. Oh, quel connard Mais, mais j'avais noté le 6 juin. Euh, je l'avais noté, cette date. Parce que nous, on a... T'as raison, non. mais je, Effectivement, je suis au Folie Berger le 6 juin, mais il y a marqué « Envol du pingouin, Olympia <rire> ». C'est touchant, quand même. Oui, Alors, je vais y aller avec qui bah j'y vais avec Benabar, je m'en fous. Et, ah, putain. Ben, bah, je suis dégoûté. Bon, bah je serai un peu là, mais pas là, mais quand même là. Voilà, moi je serai là et tu peux déjà compter sur ma passion pour ce spectacle.